Donc la, la taille des arbres agroforestiers, bon, la réussite n'est pas parfaite ici, mais normalement, donc on regarde l'arbre d'eau en bas. Donc maintenant, ce n'est plus la taille de formation, c'est un peu de taille d'entretien que, que, que je fais éventuellement. Et donc, vous voyez l'effet que ça leur fait puis j'avais une, une petite... Là, là au moins elle nous voit, mais j'avais une petite tronçonneuse de d'élagage. Est-ce t'entendent oui, oui, il suffisait de, de l'allumer et... Elles euh, étaient là, quoi. Vraiment de... Mais donc là, depuis qu'on a beaucoup moins de brebis, parce qu'on est passé de, de production d'agneaux à production de lait, je fais ça plus qu'occasionnellement. Ils adorent ça, les hein? faire. Donc là, ils n'en ont pas vraiment besoin. Quoi, hein? Oui, et puis euh, c'est pas la saison. Toi, tu taillais à quelle période Non, non. Ben, je taillais <rire> pas du tout à la période qu'il fallait pour l'arbre, <rire> mais que, quand il nous fallait des feuilles. Ouais. Donc c'est-à-dire Ben plutôt en fin d'été. De... Ici on a souvent une sécheresse en fin d'été. Ouais. Et donc à cette époque-là, je nourrissais déjà avec la paille de poids en libre-service dans la bergerie. Et donc on ouvrait les portes de, de toutes les parcelles, les brebis allaient où elles voulaient. Ouais. Et donc euh, une ou des fois deux fois par jour. Euh, petit passage, je, je taillais des, des, des, des, une, 10 ou 15 arbres et c'est net et quand elles ont accès à ça, elles se remettent à manger du grossier. C'est un peu comme nous, à la fin du repas, il reste un petit bout de pain, on mange un peu de fromage avec, non, il reste bah un petit bout de fromage, on reprend ouais, du pain, c'est ouais. ça. Mais euh... Dit que fin fin d'été pas une bonne période. Je, pense que je, que... je crois qu'ici on m'avait dit d'arrêter vers le 15 juillet, ouais. mais bon, euh, que... il y a des raisons de, de, de certaines périodes parce qu'on craint des gourmands, je ne sais pas à quelle époque c'est exactement, mais moi les gourmands je les recoupais donc, ouais. tiens, ça c'est analysé, hein. ouais. analysé. Ah oui, dans, la, dans le choix, je des... fait pas beaucoup de choix. Mais l'idée même me plaisait énormément à l'époque. Tu fais un travail qu'il faut quand même faire, et puis c est, c est il n'y a aucune perte. perte quoi. Elle hein. mange tout, après on ramasse les branches, on en fait du BRF. Ouais. Et euh, tu peux raconter un peu plus euh, euh, ce qu'on se racontait tout à l'heure sur euh, ce côté appétant par rapport aux pailles de pois, comment tout ça c'était complémentaire Ah oui, voilà. Donc euh, quand j'avais beaucoup plus de brebis, parce que c'était une exploitation de production d'agneaux, de, il y avait des époques de l'année, bon, l'été c'est normal, mais souvent l'automne c'est comme ça ici, où, où c'est des paillassons ici. Et donc, euh, étant en, en, entouré de, de voisins céréaliers, j'avais des de bonnes pailles à récupérer, que ce soit du blé dur ou surtout de, de protéagineux. Et donc sur la bergerie, là, en ouvrant les, les portes des de parcelles, les brebis, Allez pâturer où elle voulait. venez en bergerie manger la paille de poids à libre disposition. Seulement, euh, ça va un peu, elles en mangent, mais elles ne sont pas vraiment très friandes. Et donc, j'ai re remarqué qu'en offrant une ou deux fois par jour des feuilles en plus, bon, elles se jettent sur les feuilles, et j'ai l'impression que ça leur relance l'appétit sur euh, le, le fourrage grossier. Je certainement pas perdu, hein? Étant donné cette utilisation relativement intensive de, de, des feuilles d'arbres, tu dis une ou deux fois par jour, oui. à la fin peut-être que <rire> tu n'auras plus assez de branches non, à tailler. Non, une ou que... deux fois par jour c'est 10 arbres le matin, 10 le soir, il y a quand même, euh, à l'époque j'ai planté 1280 arbres. <rire> oui, oui. <rire> il y en avait pour le moment, mais bon, tout ne donne pas. Hein. Euh, là, là je peux, à je, je, je, je, la limite, celui-là, Jusqu'à cette fourche, peut-être qu'il donnerait, euh, qu'il va donner euh, un tronc jusque-là. Donc, d'année en année... Ah euh... ben oui, mais euh, les avis des experts di divergent tout le temps. Hein. De deux forestiers, deux avis, douze forestiers, douze avis. Hein. <rire> Il y en a qui couperaient tout, d'autres... Euh... Mais non, mais non, laisse pousser, laisse pousser. Donc, euh... Et tu n'avais pas envisagé de faire des de les Non, non, je ne connaissais même pas le, la technique, non. Je sais que ça se fait maintenant. Hein. Non, pas du tout, non. Non, là, euh, je les conduisais comme ça. Bon, on est sur le haut de la parcelle, donc euh, ici, il euh, y a des arbres qui, en fait, il y en a... Ah non, celui-là, c'est un cormier, il est un peu tard. Il euh, y en a qui donneront pas grand-chose, mais je les laisse, ça ne gêne pas, ça donne de l'eau pour les bêtes, ça, ça fleurit pour les abeilles. Euh, voilà. Okay. Ah oui, des fois, les, les, les troncs sont assez lisses. Sur la hauteur. Euh, dire, euh, hein. Mais il y a deux jours, il faisait beau. J'étais ici pour euh, nettoyer un peu autour de, de la plantation des, des grenadiers. Et donc, déjà, je les voyais chômer à l'ombre des. Ouais, arbres, comme hein. Il a fait chaud. Hein, il y a deux jours oui, il a, il a fait chaud. Ouais, hein. Mais elles adorent hein, d'avoir de, de, de, accès à ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, avant, quand on avait le troupeau pour la viande, euh, les, les agnellages de printemps, euh, un tiers des brebis annulé au printemps, euh, vers euh, début mars, c'était toujours à l'ombre d'une. Euh, elle, elle, elle, elle, cherche, elle cherche, et j'ai l'impression qu'elle repère quelques jours avant, quand ils ont accès à la parcelle. Est-ce que tu peux. Euh, euh, alors, je